Eh bien, je suis avec Luce Guilherme de La Clé. Bonjour Luce. Nous Bonjour. allons parler de la lecture pour les personnes allophones. Je, en fait, j'aimerais bien vous poser déjà une question, ça veut dire quoi une personne allophone Il y a une personne allophone de « allos » en grec qui veut dire « autre ». C'est une personne dont la langue maternelle n'est pas celle du pays où il vit. C'est-à-dire pour nous, c'est une personne dont la langue maternelle n'est pas le français. D'accord. Voilà. Ben, cette précision étant est en, est en faite, euh, on va reparler de vocabulaire. Euh, pour euh, les personnes qui sont étrangères et qui arrivent en France et, et qui ne savent pas lire le français, euh, de quoi parle-t-on On parle d'analphabète, d'illettré ou justement d'allophone ben, La majorité des personnes que nous recevons à la clé sont des personnes qui viennent apprendre le français et elles sont allophones en grande partie, mais elles peuvent aussi être francophones si elles viennent de pays francophones. Par exemple, mmh. pays d'Afrique francophone. Ah oui, tout à fait. Après ça, qu'elles soient allophones ou qu'elles soient francophones, ces personnes étrangères peuvent être illettrées ou peuvent être analphabètes. Analphabètes, ça veut dire privé d'alphabet. Ce sont des gens qui ne connaissent pas leurs lettres personnes qui ne connaissent pas alpha, beta, leurs lettres et donc ça veut dire qu'elles ne sont jamais allées à l'école et qu'elles n'ont jamais appris à lire et à écrire mmh. personne, il personne illettrée en revanche est allée à l'école, a appris à écrire mais soit l'apprentissage a été insuffisant soit elles l'ont oublié et le résultat c'est qu'elles ne maîtrisent pas bien l'écriture et la lecture dans leur langue voilà, j'espère que mmh. j'ai répondu Absolument, et maintenant je, je sais faire la différence entre un analphabète et un illettré. Ce n'est pas si évident que ça, je pense que je me serais trompé si on m'avait posé la question avant. C'est très important, Alors, parce que ce n'est pas la oui, même chose du tout. Non, Alors, à la clé, nous avons des personnes allophones, des personnes francophones, étrangères, mais nous avons aussi des personnes qui peuvent être tous là, plus analphabètes mais aussi des personnes qui ne sont, savent pas le français, mais qui peuvent savoir plein d'autres langues et qui, sans avoir appris le français et qui peuvent être très diplômées, mais sans connaître le français. Alors parmi euh, toutes les préoccupations euh, qui, on l'imagine bien, sont, sont celles d'une personne ou d'une famille qui arrive en France, quelle place occupe la lecture Je suis obligée de répondre que ce n'est pas la première place. Les personnes qui arrivent en France ont pour premier souci euh, le fait de se nourrir, le fait d'avoir un toit, le fait d'obtenir des papiers. Et pour tout cela, il faut savoir communiquer, c'est ça qui est premier, c'est-à-dire essayer de parler et essayer de comprendre ce qu'on vous dit. Ça, c'est leur préoccupation première. Après, quand on se met à apprendre le français et à apprendre à parler et apprendre à lire, c'est d'abord apprendre à reconnaître des messages euh, qui vous entourent et qui sont écrits, c'est-à-dire à les photographier dans un premier temps, puis après d'apprendre à lire. On commence toujours par l'oral, mm -hmm. la lecture devient essentiellement un outil d'autonomie pour un bon moment, y compris à la clé pendant qu'on apprend, avant de devenir la lecture de plaisir on essaye de les y introduire par des bibliothèques de plaisir le plus vite possible, mais ça peut être long. Et apprendre à lire quand on est euh, étranger, est-ce que c'est difficile Apprendre à lire en français, j'entends Ben ça dépend. Ça dépend, et c'est toujours difficile d'apprendre une langue. Hein. Mais ça dépend de, des rapports entre la langue originale et la langue française. En particulier, imaginez-vous ne connaissant pas du tout l'alphabet du pays où vous allez. Hmm si ouais. vous allez en Ukraine, vous n'allez rien comprendre. Mmh. Parce que partout. Et dans ce cas-là, vous serez complètement un là, pour le coup. Même si vous ne l'êtes oui. pas chez vous. Voilà. Et forcément, ça sera plus difficile pour vous d'apprendre à lire. Il faudra commencer par apprendre l'alphabet. Ça arrive à beaucoup de gens qui viennent l'apprendre chez nous. Voilà. Donc ça, c'est un premier obstacle. Euh, ça dépend aussi du niveau d'étude, du niveau de pratique de la lecture dans sa propre langue. C'est évident qu'on apprendra plus vite si on est étudiant ou ingénieur que si on est analphabète dans son pays. Et puis, ça dépend de l'âge. Parce que plus on est jeune, plus on apprend vite. Mmh. Voilà. Je veux dire, ça Les enfants. Merci, merci, Luce. Et bonne chance à la clé. Merci beaucoup.